Eh bien, alors, alors, vous cherchez des solutions pour avoir une interface responsive Vous en avez marre de cette instruction verticale à ligne qui n'aligne rien du tout Profitez bien de la présentation de Benoît Nizak pour découvrir une approche alternative aux media queries, offrant tout de même une grande flexibilité à vos composants. A toi, Benoît. C'est parti. Euh, si je veux agrandir, c'est celle-là. Voilà, parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, bienvenue à cette conférence qui va traiter du sujet les composants responsives sans media queries. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Benoît Lefnizak, je suis formateur au Cefim. Le Cefim est un centre de formation situé à Tours qui dispense des formations dans les métiers du web, du web marketing et des systèmes et réseaux. Euh, J'en profite pour un petit appel. Euh, je suis donc formateur dans la formation euh, développeur web mobile. Et nous avons actuellement pas mal d'étudiants qui recherchent des stages et plus tard, même des alternances. Donc, si vos entreprises sont intéressées, n'hésitez pas. Alors, hop, faut que je clique ici. Voilà. Donc, pour commencer ce sujet, on va déjà se poser la question, c'est quoi le problème avec les media queries Alors, j'ai un petit exemple, hein. vous m'excuserez pour le design, ce n'est pas mon métier de fond. Donc, voilà, ici, on va avoir une vue sur smartphone. On a des cartes, des composants cartes. Il va y avoir plusieurs qui vont être les uns sous les autres. Donc, quelque chose de très classique. Et puis, on va imaginer une vue ici sur un ordinateur, un ordinateur portable. Donc là, j'ai mes composants cartes en dessous qui ont la même disposition que la version mobile. Mais le premier, je souhaite avoir une disposition différente. On peut imaginer que c'est pour une mise en avant ou autre. Donc, comment est-ce qu'on gère ça dans la situation actuelle on a donc la définition de notre carte de base, la version empilée avec l'image au-dessus, le texte en dessous. Et puis, pour la première carte, celle qui va être mise en avant, on va créer une carte, une classe spécifique, carte Featured. Euh, et on va définir des Media Queries avec un min-width par exemple, à 50 EM, qui va faire la version horizontale. Donc, le souci qui se pose, c'est que cette disposition dépend de la largeur de l'écran. On peut imaginer que j'ai ce même module dans une autre disposition avec, par exemple, une barre latérale. Et là, je souhaiterais aussi avoir cette vue avec le, le card feature, mais ce serait, ça ne se déclenchera pas à 50 EM, mais peut-être à 75 EM ou autre, on peut imaginer. Donc, je serais obligé d'avoir encore des nouvelles classes, des nouvelles Media query, et puis on multiplie ça par le nombre de composants qui vont être concernés. On comprend vite le problème, ça devient vite assez infernal à traiter. Et puis surtout, donc, on fait ça en fonction d'une largeur d'écran, alors qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la largeur du conteneur de l'élément qui contient nos cartes. C'est lui, finalement, qui devrait nous donner, euh, qui devrait dire que la carte se, se positionne dans tel, euh, de telle façon ou telle autre. Donc, est-ce qu'il y a une solution Oui, sinon, on ne serait pas ici. Alors, la solution, elle est simple, elle s'appelle les container queries. Donc, au moment où j'ai proposé ce sujet pour la FUP, ben, les container queries, c'était juste une, une discussion entre développeurs CSS, hein, c'était quelque chose qu'on évoquait, on a besoin des containers queries, mais le problème, bah, c'est que ça n'existe pas. Et oui, malheureusement, on est, on est bon pour pleurer. Seulement, entre le moment où j'ai proposé la conférence et aujourd'hui, il s'est passé des choses. Le 16 décembre 2020, voilà, on a Myriam Suzanne, donc une membre de l'équipe Mozilla, qui a fait une proposition sur le GitHub du W3C, donc dans la partie CSS. Donc Déjà, je signale que ça veut dire que vous avez le droit de participer à l'évolution du web. Il suffit de se rendre sur le GitHub de l'E3C, et on peut faire des propositions, discuter, participer à tout ça. Donc, elle a fait cette proposition avec une proposition de comment utiliser les containers queries le 16 décembre 2020, et avec la petite flèche rouge qui est ici, là, hop, un petit coup de zoom, le 13 février de cette année, cette proposition a été acceptée en commission CSS. Donc, ça veut dire que les containers queries sont dans le cahier des charges de CSS. Alors, comme vous pouvez le voir, on les trouve sur Cana Use, mais le support, pour l'instant, ce n'est pas violent. 0%, on ne peut pas vraiment dire qu'on peut s'en servir. Seulement, si on regarde de plus près, on voit ici que sur Chrome, il y a possibilité de les utiliser. Alors, pas de manière officielle, ça reste une fonction expérimentale, mais on peut les utiliser. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter comment on va se servir des containers queries. Désolé, pour l'instant, ça va juste être plus frustrant qu'autre chose parce qu'on va avoir un super système... Euh, très pratique, mais qu'on ne pourra pas vraiment utiliser tout de suite. Comme ça, vous serez prêt. Donc, pour tester les container queries, hein, si vous voulez tester chez vous, c'est assez simple. Vous rendez dans Chrome, que Chrome pas d'autres navigateurs, on va à l'adresse chrome slash slash flags, et puis vous allez arriver à une page, il faudra trouver la petite fonction Enable CSS Container Queries, et les activer en mettant Enabled. Ensuite, comment on va les utiliser alors, on va faire un petit cas pratique. Hein. Je vous présente un petit code HTML. Donc, j'ai une div avec une classe carte container À l'intérieur, j'ai créé mon article avec sa classe card. Dans cette classe card, on a deux enfants directs, une div avec une classe carte image qui va contenir l'image de, de ma carte. Et puis, en dessous, une div avec une classe carte contente, un titre, une description, un lien. Quelque chose de très classique. Voici le CSS qui va aller avec. Alors, je ne vais pas tout vous présenter. Et puis Je vous montre ce que ça va donner. Donc, sur ma carte, j'ai notamment mis un display flex avec un flex direction colonne, ce qui permet de voir l'élément les uns en dessous des autres. Ce n'était pas obligatoire puisque c'est la disposition naturelle du HTML. Et je fais un petit passe sur l'image, puisque j'ai utilisé des propriétés un peu particulières. Euh, bon, mon image est en bloc et j'ai appliqué une largeur et une hauteur de 100%. Donc ça, ça permet à l'image de s'afficher en entier dans la zone seulement ça ferait des images un peu hautes, et puis euh, je pourrais imaginer d'avoir des images de taille différentes. et moi je souhaite avoir des images qui font toute la même hauteur. Donc là j'utilise une propriété, aspect ratio, qui n'est pas encore utilisable en production aujourd'hui, puisque que le support doit être de l'ordre de 66%, je crois. Mais là je suis en fonction expérimentale, donc je me fais plaisir. Et j'indique dans cet aspect ratio 21 9, pour avoir donc du 21 neuvième donc plutôt pratique. Et pour que mon image ne subisse pas de déformation, j'utilise la propriété Object Fit Cover. Ça fonctionne pour ceux qui connaissent comme le Background Size Cover pour une image d'arrière-plan. Donc l'image va se positionner sur toute la surface disponible et se recadrer le caché en. Donc là, en fait, il manque des bouts en haut, en bas. Mais là, on ne les voit pas, ça ne me pose pas de problème. Puis un petit Object Position Center pour demander ce que l'image soit calée sur le milieu de l'image, tout simplement. On verra comment on peut faire ça sans aspect ratio par la suite. Et là, on attaque le moment crucial, les container queries. Donc sur l'élément carte container, celui qui contient ma carte, je vais appliquer cette propriété. Alors je fais juste un petit avertissement. Ça, c'est la façon dont on s'en sert actuellement, mais c'est encore en cours de discussion. Il y a des chances que ça évolue et que le, le jour venu, on pourra vraiment utiliser les, les container queries. Ça ne s'utilise pas comme ça. Donc sur mon élément carte container, je mets la propriété contain. Et j'ai quelques mots-clés utilisés dedans. Le premier, c'est Layout. En fait, ce mot-clé va activer les containers queries. Et en gros, ce que ça veut dire, c'est que le layout de, euh, de mes éléments à l'intérieur ne pourront pas être modifiés par d'autres propriétés que les containers queries. Les Media Queries n'auront plus euh, leur mot à dire là-dedans. Et la deuxième, Inline Size, ça indique en fait qu'on est sur l'axe euh, horizontal. Euh, à terme, il y aura aussi une propriété Block Size pour faire l'axe vertical. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore actif. Il y a un troisième mot-clé qu'on peut mettre qui s'appelle style et qui sert pour les compteurs, euh, les compteurs des listes. Mais là, ce n'est pas vraiment intéressant d'aller là-dessus. Donc pour l'instant, sur mon carte container, j'indique contain de layout, espace, inline-size. Et c'est parti pour les container queries. Et là, quelque chose que vous connaissez, ça ressemble énormément aux Media Queries. J'ai donc une règle Add Container, minuit 37 em Et puis là, je vais indiquer bah, à partir de 37EM sur le container, hein, pas sur l'écran, mais sur le container. Ma carte, je souhaite qu'elle soit en flex direction row. Donc les éléments vont se placer l'un à côté de l'autre. Et je vais même indiquer euh, sur mon carte d'image, je fais un flex 1, 1, 33%. Donc ça veut dire flex gros 1, flex strict 1 et 33%. Donc tu peux grossir, tu peux rétrécir, mais tu prends un tiers de l'espace. Et le carte contente, flex 1, 1, 67%. Idem, sauf que tu prends deux tiers de l'espace. Donc j'ai du un tiers, deux tiers. Petite modification sur l'image aussi, euh, puisque là, elle avait son aspect ratio 21 neuvième. Maintenant, je souhaite qu'elle prenne toute la taille euh, disponible. Donc, le quart d'image, je le mets en position relative et puis mon, mon image en position absolue. Et là, j'ai une propriété, encore une fois, qui n'est pas utilisable à 100% à, à, à l'heure actuelle. C'est inset 0. En fait, inset 0, c'est une propriété raccourcie qui comprend top, right, bottom et left, qui sont tous à 0. Donc là, encore une fois, on est en situation expérimentale. Donc, je me fais plaisir, je l'utilise. Et donc, voilà ce qui se passe. On a notre carte quand je suis euh, dans une taille euh, en dessous de mes 37 EM. Et dès que je passe, mon conteneur passe au-dessus de 37 EM, ma carte va se positionner comme ça. On va pouvoir aller encore un peu plus loin et créer d'autres breakpoints, d'autres points de rupture, mais toujours sur mon conteneur. À partir de 45 EM, j'inverse, je fais un row reverse. Donc là, mon image passe à droite et mon contenu à gauche. Et puis, à partir de 56 EM, je décide de euh, modifier et de faire en sorte que Déjà, je change la taille de l'écriture. Et puis, mon carte d'image, je le pose en absolu avec le Inset 0. Donc, mon image va se mettre en fond. Et euh, mon carte contente, lui va se mettre du coup en 100%, donc il va se mettre par-dessus euh, mon image. Donc, au niveau de rendu, voilà, à 37 EM. Dès qu'on passe à 45 EM, l'image change de, change de côté. Et puis enfin, une version avec l'image en fond. J'ai appliqué quelques filtres, hein, ce n'est pas forcément magnifique, mais c'était juste histoire de me montrer ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, les containers queries, très simple à utiliser. Et on a une petite démo. Alors la petite démo, elle est juste ici. Hop là. Donc là, vous voyez mon layout. J'ai appliqué un petit resize pour vous prouver que ça ne dépend pas donc, du, euh, du viewport. Là, je ne change pas la taille de ma fenêtre. Et donc en dessous de 37 em, j'ai ma carte. Vous voyez la première carte en haut. Donc le disposition empilé. Puis je vais commencer à grossir. Oh, j'ai un petit truc bizarre entre les deux. Moi, bon, c'est pas très grave. Enfin, si ça m'embête. Euh, non, peut-être que c'était voulu. D'accord, excusez-moi. On a donc l'image à gauche, le texte à droite. Et puis, à partir d'un moment sur la première image, l'image qui passe de l'autre côté. Et puis enfin, une autre disposition. Et là, c'est absolument pas lié au viewport, mais bien à la taille du container. Donc ça, c'est bien beau, hein, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. Donc, quelle solution aujourd'hui alors, il y a un polyphile qui a été développé en JavaScript. Euh, je ne l'ai pas utilisé. Je ne suis pas fan de ce genre d'outils. Je préfère attendre que les, les outils soient utilisables vraiment euh, en direct. Mais en tout cas, si vous voulez le tester, il existe et qui, permet qui permettrait d'utiliser les containers queries en, en situation. Sinon, si on veut pouvoir travailler vraiment sur la taille des containers, on peut utiliser aussi l'API Resize Observer. Mais encore une fois, on est sur, euh, sur du JavaScript, euh, pas sur du CSS natif. Donc, et avec du CSS seulement, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, là, on va pouvoir utiliser une méthode qui a été développée par Aidan Pickering. C'est la, la méthode dite Flexbox Oli Albatros, version reincarnated. Euh, vous lirez l'article si ça vous intéresse. D'ailleurs, petit truc marrant, hein, l'article, pour pouvoir le consulter, il faut désactiver le JavaScript. C'est petite blague du, du développeur. Alors, le concept. J'ai ma carte. Donc, la même que tout à l'heure, on n'a rien changé. Un display flex, flex wrap, wrap. Donc tout simplement, ça veut dire flex wrap, wrap, c'est-à-dire si tu as trop d'éléments, plutôt que de les mettre côte à côte, les éléments suivants passent à la ligne en dessous. Et là, on va voir un petit peu de magie CSS. Donc sur mes éléments carte d'image et carte contente, j'applique un flex gros de 1 et puis cette petite formule flex basis, calque, entre parenthèses, calque, 40EM moins 100%, le tout multiplié par 999. Alors, 40EM, c'est le point de rupture de mon, mon container, toujours, hein, pas, pas le point de rupture du de, de, de viewport. Donc, ces 40EM, je leur retire 100 de la largeur du composant et je multiplie ça par 999. Donc, deux cas de figure. Si mon container est supérieur ou égal à 40EM, par exemple, je fais 50EM, alors, on va calculer. Bah je fais 40 EM moins 50 EM. Ça ferait donc moins 10 EM que je multiplie par 999. Ça me fait moins 9990 EM. C'est une valeur négative. Donc, par défaut, flex basis vaut 0. Comme flex basis est à 0, donc la taille de base est à 0, les éléments se mettent en ligne avec flex gros 1 de chaque côté. Ils font chacun la moitié euh, de la taille. Si je suis en dessous de 40 EM, donc mettons 30 EM, 40 EM moins 30 EM, ça fait 10 EM. Fois 990, ça fait 9990 EM, donc une valeur très élevée. Donc par défaut, ce sera 100%. Les éléments vont s'empiler. L'image va faire 100% de la largeur, puis en dessous, le contenu qui fera 100% de la largeur. Alors voici une petite euh, ce que ça pourrait donner. Hein. Donc la macarde en dessous des 40 EM et au-dessus des 40 EM. On va améliorer un peu ce système avec les custom properties. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont un peu des sortes de variables dans CSS. Alors, elles sont des variables uniquement quand on les utilise. Au-dessus, c'est vraiment des custom properties ça va un peu plus loin que les, les variables. Donc Sur mon élément, deux points route. Deux points route, ça correspond au HTML ou à la racine qu'on est dans le Shadow DOM. Donc je vais déclarer une custom properties que j'appelle Breakpoint. La valeur sera calque 45EM-100%. Là, mon point de rupture, c'est 45EM. Et puis j'ai envie d'avoir euh, des colonnes qui se mettent en un tiers, deux tiers. Un tiers pour l'image, deux tiers pour le contenu. Donc j'applique un ratio, le ratio de l'image 1, ratio du contenu 2. Un plus 2 ça fait 3, donc un tiers, deux tiers. Et puis je vais appliquer à quart d'image un flex gros avec ma variable ratio image. Flex basis, j'applique mon breakpoint que je multiplie par 999. Idem pour le contenu, sauf que là j'appelle le ratio content. Et la magie va opérer. Et là où vous allez voir que ça va beaucoup plus loin les custom properties que de simples variables, c'est bien pour ça que ce sont des variables à ce niveau-là, mais on peut modifier leurs valeurs à différents endroits dans les custom properties. Il suffirait par exemple que je crée une classe « card alternative » pour un autre, une autre carte que je voudrais faire, où je pourrais indiquer un autre point de rupture et peut-être d'autres ratios, donc ici 2 cinquièmes et 3 cinquièmes. Et là, ce qui va intéresser, je suppose, les développeurs PHP, c'est qu'on peut faire ça aussi directement dans un attribut style. Et là, évidemment, en PHP, par exemple, c'est beaucoup plus simple d'aller modifier du HTML que du CSS. Donc là, dans mon style, je déclare mon breakpoint, mon ratio image, mon ratio content, en ayant toujours ces valeurs qui sont valables à la racine. Donc, je peux très bien avoir des choses différentes par endroit en gardant les valeurs de base. On va parler de la gestion de l'image. Donc, l'image, vous avez montré tout à l'heure le aspect ratio. Comme je disais, c'est pas vraiment utilisable en production. Donc là, ce qu'on va utiliser, c'est une propriété sur les paddings. On va utiliser les pourcentages dans les paddings. Alors, il faut savoir quand vous utilisez des pourcentages dans des paddings, le pourcentage se calcule par rapport à la largeur de l'élément par an. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je vais faire un padding top calque 100% fois 9 divisé par 21 pour avoir un padding top d'une hauteur de 21, d'un rapport de 21 neuvièmes. Et puis, mon image, qui est donc sur cet élément et qui est en position relative, euh, il n'a pas de hauteur, il a juste ce padding. Je vais donc lui appliquer une position absolue. Je vais mettre top, left 0, parce que le inset ne fonctionne pas. On retrouve width 100%, 100%, object fit cover, object position center. Mon image va se postiner dessus. Et ça va faire l'affaire, je vais bien avoir une image en 21 neuvième. Alors, le seul petit souci de ça, c'est que ça marche pour la carte en version empilée mais si je suis en version en ligne, le 21 e se fait le calcul sur le parent. Donc là, ça risque d'être un petit peu haut, quand même, mon image. Donc, on va améliorer un petit peu ça. Alors, sur ma carte d'image, cette fois-ci, bah, je vais déclarer euh, des, mes ratios d'image, Comme ça, je pourrais les modifier, hein, comme on a fait tout à l'heure. Et plutôt que d'appliquer ce padding sur l'élément lui-même, je vais l'appliquer sur un pseudo-élément before. Donc, comme je suis un pseudo-élément, je déclare incontente, vide, mais pour qu'il puisse s'activer. Je mets ça en display block pour être sûr que ça se passe bien, qu'on ne soit pas sur du inline en fait, hein, que ça prenne bien la place. Et j'applique mon padding top 100% fois la variable qui correspond au ratio sur la hauteur, divisé par le ratio de la largeur. Le parent devient quart d'image, que je sois en euh, version empilée ou en version en ligne. Ça règle le problème puisque ça se calcule uniquement sur la zone où il y a l'image. Donc, on ne peut pas aller aussi loin qu'avec les containers que release, puisque là, j'ai que deux états. J'ai l'état initial empilé et le deuxième état euh, à droite, à gauche. Mais au moins, ça, on peut l'utiliser en production. Et je vous fais la petite démo qui va bien. Alors là, je n'ai pas pu faire le resize, ça ne fonctionne pas avec le resize. Donc, j'ai mes cartes, hein, vous voyez ici, avec la première, c'est la première qui va être... Euh, qui va faire le taf. Donc, ma grille se modifie. Et hop, arrivé à un certain point... J'ai la modification qui se fait. Au passage, je vais vous faire très rapidement une petite modification. On va par exemple jouer sur, euh, sur les ratios de notre image. Alors le temps que je trouve ça, c'est pas bien loin. Voilà, là c'est donc la magie pour la disposition et pour l'image. Par exemple, d'avoir du 21e, je pourrais décider d'avoir du 16e. Alors ici, ça ne se voit pas à ce niveau-là, mais là ça va jouer. Hop, on recharge et vous voyez, j'ai un ratio 16e. Je vais remettre mon ratio 21 neuvième. Voilà, donc là, les sont properties, c'est pareil, c'est vraiment des propriétés très intéressantes qui vont nous permettre d'avoir euh, une règle de base et quoi pouvoir appliquer dans différents cas avec des valeurs différentes. Ah, J'ai une petite coupure d'écran. Je ne sais pas si ça diffuse toujours. Euh, Ouais, C'était juste l'écran qui s'était éteint. Alors, et pour le layout, est-ce qu'on peut faire des choses sans Media Queries ben, Si je pose la question, c'est que, évidemment, on peut. Et on va parler maintenant de quelques autres modules. Euh, donc là, on va plutôt parler layout, donc plutôt se référer euh, à la taille de l'écran, mais on va pouvoir adapter ce système hein, pour faire aussi des petites bidouilles euh, sur, le... sur les composants. Donc Déjà, je vais vous parler de la propriété Display Grid. Si vous ne connaissez pas, donc c'est le dernier gros module CSS. Hein. Il y a eu Flex qui a vraiment révolutionné le CSS. Et puis, on a Grid qui est arrivé depuis et qui permet de faire des choses assez extraordinaires. Donc Sur le parent Grid hein, qui va contenir tous mes, euh, mes éléments que je vais vouloir positionner, je déclare juste un simple Display Grid et puis je vais pouvoir définir des colonnes. Donc Là, par exemple, la Grid Template Columns, j'ai appliqué 25%, 50%, 25%. J'ai donc trois colonnes, une qui fait un quart, une qui fait la moitié, et une qui fait un quart. Donc ça, c'est nickel. On a trois colonnes avec chacune leur propre taille. Le problème, c'est qu'avec les pourcentages, si je décide de mettre de l'espace, une gouttière entre mes, mes colonnes, les calculs des pourcentages ne vont plus être bons. Alors, le problème est résolu parce qu'en fait, Grid nous propose une nouvelle unité qui s'appelle l'unité fr, qui correspond à des fractions, des fractions de l'espace disponible. Donc là, si je déclare 1fr, 2fr, 1fr, j'ai un total de 4 fractions. Et donc, j'appliquerai une fraction à la première colonne, deux fractions à la deuxième colonne et une fraction à la dernière. Ça nous fait encore l'équivalent de 1 un quart, une moitié, un quart. Mais l'avantage, c'est que c'est calculé sur l'espace disponible. Donc, si je, si je décide de mettre des gouttières, il n'y a pas de problème, c'est l'espace disponible. Et puis, en plus, en parlant de gouttière, hein, on a la propriété gap qui existe sur grid qui permettent de créer des gouttières sans margin, sans padding, sans rien. Les gouttières sont créées toutes seules. Donc là, quand je fais gap 2 EM, 1 EM, j'ai donc une gouttière de 2 EM en, en vertical, donc entre les lignes de ma grille, et une gouttière de 1 EM en horizontal, entre les colonnes de ma grille. On va voir tout ça évidemment après avec une petite démonstration. Alors, ça, c'est chouette, j'ai fait une grille, mais maintenant, je voudrais bien avoir une grille automatique où le nombre de colonnes se calcule tout seul, sans que j'aie rien à faire. Alors, déjà, il faut savoir qu'on a une petite propriété qui s'appelle repeat dans le grid template colonnes. Quand je n'ai pas envie de taper toutes les colonnes, par exemple, je peux faire repeat 4, 1, fr, ça me fera 4 colonnes, chacune avec une fraction de l'espace disponible. On économise un petit peu en, en écriture, puis c'est un, un peu plus logique d'écrire euh, comme ça. Et là où ça devient super intéressant c'est ce cas ici. Avec le repeat, je vais pouvoir mettre une valeur qui est autofile. Donc, ça veut dire, mais autant de colonnes que possible dans l'espace disponible. Mais il faut bien que je donne quand même une référence. Et cette référence, je vais pouvoir utiliser la propriété 1000max, dans laquelle j'ai mis 18em, 1fr. Ça veut donc dire que mes colonnes font au minimum euh, 18em de large. Donc, si, par exemple, j'ai un espace de 30em... Je peux en mettre qu'une seule. Et donc, elle fera dans ce cas-là un FR. Donc, j'ai une colonne qui fera un FR quand il fera tout l'espace disponible. Et dès le moment où j'arriverai à 36 EM, je pourrai mettre deux colonnes directement. Alors, sauf s'il y a des, la gouttière, il calculera la gouttière automatiquement. Si je mets un gap, par exemple, de 2 EM, pour faire deux colonnes, il faudra 18 x 2, 36, plus 2, 38 EM. Il faudra que j'ai un, un espace de 38 EM pour qu'il puisse me faire deux colonnes. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une propriété très intéressante. On va voir tout de suite la démo. C'est ce que j'ai utilisé sur la démo des container queries, ici. Voilà, donc là, quand je suis dessous une certaine taille, j'ai une colonne, puis je passe à deux colonnes, puis trois, puis quatre. On a juste un petit souci, là. C'est la version trois colonnes. Je pense qu'elle serait d'accord avec moi. pour dire que ce n'est pas terrible d'avoir cette petite carte qui se balade toute seule. On verra comment on va pouvoir euh, gérer ce problème. Je vais aussi vous montrer euh, quelles propriétés j'ai utilisées pour faire en sorte que mon premier élément prenne toute la largeur, hein, c'est ma grille. Tiens, D'ailleurs, Je vais vous la montrer vite fait, la grille. Avec l'inspecteur d'éléments, ça fonctionne... Oula, c'était pas cette vue-là que je voulais. Alors, colle-moi ça en bas. Voilà, ça va être un petit peu mieux. Donc, dans l'inspecteur d'éléments, vous avez le petit mot grid qui arrive. Ça fonctionne dans Chrome et dans Firefox. Donc, si je clique dessus, voilà, là, je vois ma grille. Euh, D'ailleurs, je vois que ça déborde. Je n'ai pas fait mes tests avant. Moi aussi, je les ai fait chez moi, ça marchait. Bon, il y a... ce sera à régler, à regarder de plus près. Mais bon. Donc, je vois mes éléments hein, qui sont à l'intérieur dans chaque élément de la grille. Euh... Ah ouais, la hauteur, ce n'est pas la bonne. Il y a un truc qui est bizarre là, dans l'affichage. Bon, ce n'est pas très, très grave. Et en fait, là, donc, cette première carte, elle, on voit qu'elle prend toute la largeur de la grille. Elle fait trois colonnes. Alors, voilà un peu le, le layout. Hein. Donc, j'ai mon div class grid avec mes div class grid item à l'intérieur des cartes. Et tout simplement, j'ai précisé que le grid item, le first child, donc le premier ici, mais j'aurais pu mettre une classe spécifique aussi, je lui indique qu'il va prendre les colonnes qui vont de 1 à moins 1. Alors, je reviens vite fait sur la démo. Et vous voyez ici que vous avez, chaque ligne est numérotée. Donc, une colonne, c'est entre deux lignes. Donc là, la colonne 1 va entre la ligne 1 et 2, puis la 2 entre 2 et 3, et la dernière entre 3 et 4. Le petit truc qui va bien, c'est ce qu'on voit ici indiqué en bas, c'est que les lignes sont aussi numérotées en négatif. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, si j'indique qu'une grille va de la ligne 1 à la ligne moins 1, elle prendra toujours toute la largeur de ma grille, quel que soit le nombre de colonnes. que J'en ai une, deux, trois, quatre, peu importe. est Ce qu'on voit là-haut, la première carte fera toujours toute la largeur. Un outil de propriété bien utile. Il y a encore beaucoup de choses. Hein. Je vous invite vraiment à, à aller faire fouiller le, le module grid. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à, à faire avec ça. On peut vraiment aller très très loin dans le, le layout avec une facilité assez déconcertante. Alors, maintenant, l'histoire, c'est comment on fait pour éviter l'étape 3 colonnes avec euh, un élément tout seul qui pas là-dedans-bas. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir la version 1 colonne, 2 colonnes, puis de passer directement à 4 colonnes, sans passer par l'étape 3 colonnes, qui ne nous convenait pas. Pour vous parler de ça, j'ai déjà vous présenté les fonctions mathématiques de CSS. Le support, les 90%. Donc, il y en a une que vous connaissez déjà, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la propriété calque, la fonction calque. Mais on a trois nouvelles fonctions qui sont super intéressantes. La première, c'est la fonction min. Par exemple, sur ma carte, si j'indique un 8 min 50% 40em, en fait, il va chercher à utiliser la plus petite valeur des deux. Donc, ça fera 50% du parent avec un maximum de 40em. C'est l'équivalent de si j'avais écrit 8 50% max 8 40em. Donc là, j'ai pris l'exemple du 8, hein, mais ça peut s'utiliser dans n'importe quelle propriété qui prend des, des, valeurs, des valeurs chiffrées. On a son corollaire, la fonction CARD. Donc là, si je fais un 8 max 50% 40 EM, ce sera le plus grand des deux. Donc il fera 50% du parent, mais avec un minimum de 40 EM. Alors c'est un peu perturbant cette sorte de max pour parler du minimum et min pour le maximum, mais une fois qu'on a compris la logique, ça va bien. Donc ça, c'est l'équivalent de 8 50% et d'un min 8 à 40 EM. Et puis la troisième fonction, celle qui va nous intéresser, c'est le clamp. Le clamp prend trois valeurs une valeur minimum, une valeur souhaitée et une valeur maximum. Donc là, mon élément card fera 50 de son parent avec un minimum de 20 EM et un maximum de 40 EM. Ça, c'est équivalent à ce que j'avais écrit 8, 50 min 8, 20 EM, max 8, 40 EM. Et ça se fait en une seule ligne. On pourra l'utiliser, par exemple, pour faire une typographie fluide. Là, j'ai un paragraphe, je vais appliquer un font size, deux points, clamp. Donc, une valeur minimum de 0,8 EM. Une valeur souhaitée de 2 VW, autrement dit 2% de la largeur du viewport, et une valeur maxi maximum de 1.4 EM. Donc, ça, c'est super intéressant, puisque jusque-là, pour pouvoir faire des typographies fluides, soit on utilisait des calculs très complexes, hein, il y a des gens qui sont amusés, on pouvait trouver des, des formules très complexes pour faire ça, ou on utilisait les media queries en disant bah, tiens, tu fais 2 VW, mais à partir en dessous de telle taille, bah, tu feras les 0,8 EM, au-dessus de telle taille d'écran, hein, toujours 1.4 EM. Là, c'est vraiment le, le navigateur qui va faire le calcul pour nous par rapport à ce qu'on lui a donné. Alors maintenant, on va voir comment on va se servir de, de nos éléments. Donc, j'ai réutilisé mes petites custom properties, parce que je les aime beaucoup. J'ai un breakpoint. Donc là, pour l'instant, j'ai utilisé, je me suis basé sur, euh, on va faire le, le calcul, se fera par rapport à la largeur du viewport. Hein. Donc, on parle bien de layout et plus de composants par rapport au container. Donc, je voudrais avoir un point de rupture à 37 EM. Et en fait, dès que je serai au-dessus de 37 EM, je souhaite avoir deux colonnes. C'est la première étape. Donc sur ma grille, je vais appliquer un display grid. Je vais reprendre mon grid template colonne repeat autofill min max. Sur la valeur max, je vais avoir un FR, mais dans le min, je vais plus avoir mon 18 EM de tout à l'heure, mais un clamp. Et là, on va essayer de comprendre ce qui est écrit ici. Donc j'ai mes trois valeurs dans le clamp, hein, le mini, le souhaité, le maximum. Pour comprendre, on va partir de la valeur souhaitée. Donc ici j'ai ma variable breakpoint, donc 37 EM de ces 37 EM, je vais retirer 100 VW, autrement dit, la largeur du viewport, et que je vais multiplier par 1000. Donc, on va prendre un exemple. Euh, mettons que je sois donc, en dessous de 37 EM, euh, je vais être, on va dire, mettons, sur 20 EM. Donc, si je fais 37 EM, moins 20 EM, ça me fait 17 EM, que je multiplie par 1000, ça me fait 17 000 EM, une valeur énorme, évidemment, qui ne correspond à rien. Donc, par défaut, on va aller sur la valeur maximum du clamp. Autrement dit, mon élément va faire 100%, et donc ma grille, chacune, chacune des colonnes fera 100%. À partir de là, ça veut dire que j'aurai une seule colonne. Par contre, si je suis au-dessus de 37EM, mettons 40EM, je vais faire 37EM moins 40EM, donc j'aurai moins 3EM, je vais multiplier par 1000. Je vois qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur, hein, désolé. Les slides seront disponibles, hein, vous pourrez vous entraîner un petit peu avec ça, puis il y aura aussi les codes PEN. Donc là, je vais être à moins 3000 EM, donc pareil, une valeur totalement absurde, et on va donc utiliser la valeur minimum du clamp. Et la valeur minimum du clamp, c'est là où on s'amuse bien, c'est 100% que je divise par le nombre de colonnes auxquelles j'ajoute 1. Donc 2 divisé par 1, ça fait 3. Donc 100% divisé par 3, ça nous fait 33,33333%. Et je vais rajouter juste 0,1% pour être à 33,43%. Tout ça simplement pour éviter de... Je ne veux pas trois colonnes, je veux bien deux colonnes. En faisant du 33,43%, j'aurai donc deux colonnes qui pourront se placer et elles vont utiliser la propriété 1fr pour remplir tout l'espace disponible. Donc, je vais bien passer de une à deux colonnes avec ce système. Jusque-là, je n'avais pas vraiment besoin de mettre ça en place pour, euh, pour aller aussi loin. On va corser encore un peu la chose. Hein. Désolé, on va rajouter une petite couche en plus. Et cette fois-ci, on a deux points de rupture, un point de rupture à 66 cm, un autre à 37, et deux nombres de colonnes. Donc, pour au-dessus de 66 cm, je souhaite être à quatre colonnes, au-dessus de 37 à 2, et en dessous à 1. Dans l'idée, je ne veux pas avoir, donc je n'aurai pas mon étape trois colonnes. Et alors, comment on va faire ça euh, Toujours la même chose, sauf que dans le mine du clamp d'origine, je remets un clamp. Ouais, désolé, ça commence à devenir un petit peu corsé. Euh, si on repart, donc la valeur souhaitée du clamp d'origine, bah, si je suis en dessous de 37 EM, je vais avoir 100%, donc une seule colonne. Mais si je suis au-dessus de 37 EM, je rentre dans le minimum et je rentre dans mon deuxième clamp. Dans mon deuxième clamp, je pars encore de ma valeur souhaitée. Donc là, on prend le breakpoint 1, 66 EM, 66 EM moins mes 100 VW. Si je suis entre 37 et 66, mettons à 50, je vais faire 66 moins 50, je vais être à 16 EM, je vais multiplier par 1000, j'aurai une valeur absurdement grande, donc je vais me retrouver dans le cas ici, et je vais avoir donc, le calcul d'avant, 100% divisé par le breakpoint 2, donc les deux colonnes auxquelles j'ajoute 1 plus le 0,1%, donc en gros 100% divisé par 3 plus le petit pourcent 0,1%, qui va faire que j'aurai donc deux colonnes, qui feront chacune un FR, mais par contre, si je suis au-dessus de 66 EM, je vais avoir une valeur négative qui va euh, me permettre d'utiliser cette propriété-là. Et là, je vais faire 110 que je vais diviser par le colonne breakpoint 1, 4. Donc, 4 plus 1, 5. Donc, 100 divisé par 5, ça fait 20 Je rajoute un 0,1 juste pour être à 20,1 et ne pas avoir 5 colonnes. J'aurai donc 4 colonnes qui vont s'agrandir à 1 FR chacune. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Euh, on va faire la démo bientôt, mais tout d'abord, je vais juste signifier un petit quelque chose. Un sélecteur, finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est une condition If, j'ai la classe grid, tout simplement. Ici, j'ai une jolie fonction mathématique. Ici, des variables. Et je vous pose la question, est-ce que le CSS est un langage de programmation voilà, alors je vous invite, si ça vous intéresse cette question, à aller consulter cet article sur CSS Tricks. Et je précise juste qu'on parle d'un langage de programmation de type DSL, Domain Specific Language. Donc, on ne peut pas comparer, évidemment, avec d'autres langages comme du JavaScript, euh, du Python, du PHP, qui sont des langages de type GPL, General Purpose Language. Voilà, la question est posée. Si vous voulez en débattre, il n'y a pas de souci. Et donc, la petite démo, on va aller voir ici. Donc, c'est ce que j'ai fait sur la version sans container queries. Et donc, vous voyez ici que j'ai ma grille. J'ai appliqué le système dont, dont je parlais avant. Donc, une colonne, deux colonnes. Et là, je vais passer... Euh, je, ah, oui, c'est mon truc à changer en haut. Et je vais passer à quatre colonnes sans passer par l'étape trois colonnes. Alors, si ça vous intéresse, je vous ai mis quelques sources. Deux articles pour les container queries. Euh, L'article de Eden Pickering pour les, les composants responsifs sans media queries. Et puis, un autre qui a été publié par euh, Geoffrey Croft sur CSS Tricks. Et puis, le dernier, celui où j'ai chopé là, la méthode du layout sans media queries. Voilà, tout est expliqué ici. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter. Et je pense qu'on est bon pour euh, la session. Questions Merci, de me Hop, On va aller voir s'il si y a des questions. Il y a eu beaucoup de réactions sur le chat. Vu. Hop. Le compte est bon. Ouais. 32 EM, 1 VW, 12 EM. Alors oui, désolé, j'utilise pas les pixels. Je suis un peu allergique aux pixels. Comment ça, il n'y a pas de questions N'hésitez pas hein, à aller dans l'onglet questions, poser des questions. Profitez-en, on a cinq minutes. Ah Marine, tu suis, euh, tu suis euh, Eden Pickering sur Twitter. Oui, tout à fait. N'hésitez pas à le suivre. Il fait des super vidéos en plus, elles sont très drôles hein, et elles expliquent des, des choses très intéressantes. Alors, Gilles, tu dis d'avoir le, le replay. Il y a aussi, hein, j'ai mis les, les slides. Euh, hop, je vais vite peut-être revenir dessus. Attends, je suis où là Ma souris, okay, elle est où ah, je, suis là. je vais revenir tout au début. Ah, il y a des questions qui arrivent. Hein. Peut-être on peut aller voir. Alors, je vais vous redonner après l'adresse des slides. On va aller voir les questions. Une date décimée pour l'utilisation des conteneurs queries en prod. Eh ben, moi, j'estime qu'on devrait le faire dès demain, mais non, je n'ai absolument pas de, de réponse là-dessus. Désolé. J'aimerais beaucoup utiliser les EM, mais j'ai du mal à savoir à quoi ça correspond. C'est possible d'expliquer ça maintenant Je vais faire une explication rapide. Euh, alors déjà, il y a les EM et il y a aussi les REM, les REM. Donc les REM sont des routes EM. Eux, ils vont se référer directement euh, à la racine. Donc on, dé, on peut déclarer une taille de police sur l'élément HTML, par défaut c'est 16 pixels. Et donc, si je fais 2 rem, ce sera 32 pixels, peu importe là où je suis. Les em, c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, ça fonctionne pareil sur l'élément de base. Donc, par exemple, je vais faire un paragraphe qui aura une taille de 2 em, donc ce sera 16 pixels. Mais si à l'intérieur du paragraphe, j'ai par exemple un élément strong qui lui a une taille de 0,5 em, ça fera pas 16 pixels, mais euh, pas, pardon, ça fera pas 8 pixels, mais 16, parce qu'on prendra les 32 pixels du paragraphe qu'on divisera par deux. Donc, les EM, en fait, se réfèrent toujours à la taille de police du parent le plus proche. Donc, je ne conseille pas de les utiliser pour les tailles de police, des choses comme ça. Par contre, c'est super intéressant pour euh, des marges typographiques. Je pourrais dire que sous tous mes éléments H, j'ai une marge, euh, margin bottom de 1 EM. Ça veut dire que si mon H1, il a une taille de 48 pixels, sa marge inférieure sera de 48 pixels. Si mon H2, lui, fait 36 pixels, sa marge inférieure sera 36 pixels. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. mais Donc, c'est assez compliqué à utiliser, hein, à utiliser vraiment dans des cas précis, pas partout. Y a-t-il un équivalent à auto et FR pour Flexbox Absolument pas. Alors, euh, l'auto, oui, le flex est déjà automatique, hein, de toute façon, il est, il est assez intéressant. Euh, les FR, non, on n'a pas. Par contre, GAP va être utilisable sur Flexbox. Euh, là, actuellement, le support, il est à 75 donc pas encore utilisable en production, mais euh, bientôt. Euh, Flexbox fonctionne quand même vraiment différemment de, de Grid. D'ailleurs, la question, ce n'est pas de se dire Grid ou Flexbox, c'est eh bien on utilise les deux selon les, les propriétés. On a plutôt tendance à utiliser Flexbox pour tout ce qui est euh, composants. Euh, par exemple, vous avez euh, une barre de navigation avec votre logo à gauche, euh, à droite le menu. Là, on ne sait jamais finalement quelle sera la taille du menu, ça dépend du nombre d'éléments. Donc, on préfère faire un display flex, justify content, space between. Et puis, euh, par contre, pour tout ce qui est layout, c'est là où on va utiliser grid plutôt. D'autres fonctions intéressantes Or, clamp, calque et min euh, Alors, en fonction mathématique, nous, on a clamp, calque, min et max permet déjà de, de faire pas mal de choses. Après, oui, il y a toujours plein de propriétés intéressantes dans le, le CSS, et ça n'arrête pas d'évoluer, hein, ça va vraiment à une vitesse de folie ces derniers temps. Donc, il euh, faut suivre, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui aide beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une suggestion framework outil CSS suffisamment en avance sur son temps qui prévoit de gérer support de ses conteneurs queries dans le futur euh, non, alors je dirais que peut-être le, le framework le plus avancé aujourd'hui euh, on a peut-être Tailwind euh, Bootstrap 5 il me semble qu'ils intègrent la grid je suis pas sûr de ce que je dis mais euh, je crois que la grid est, est installée et Container c'est encore trop tôt mais euh, je suppose que ce sera intégré dans des frameworks comme, euh, comme Tailwind notamment euh, qui évoluent peut-être un peu plus vite que des que Bootstrap puisqu'ils sont en amélioration continue, donc possiblement Est-ce qu'il y a des moments où, à force de complexité, les formules comme celles que tu nous as montrées, tu finis par être perdu dans ton code À quand les tests unitaires en CSS pour s'en sortir Alors, euh, non, je ne suis pas perdu, parce que la vérité, c'est que je n'utilise pas forcément ce genre de choses. Alors, si, sur les composants, oui, bien sûr. Sur la grille, on va utiliser des choses peut-être un peu plus simples, avec des media queries, hein, tout simplement. C'était sympa de le montrer, mais euh, ça va dépendre... Euh, ça peut être intéressant, et euh, non, je ne me perdrai pas euh, spécifiquement, bien que ça dépend peut-être de la taille du projet, on pourrait imaginer que sur un gros projet, ça pourrait être intéressant. Mais là où justement, ce qui est, ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir utiliser euh, les custom properties qui permettent de poser nos fonctions une bonne fois pour toutes. La fonction est toujours la même, et on a juste le custom properties qui change. Donc là, il suffirait de dire dans telle classe, je change la custom properties, hein, là je veux que le breakpoint soit à telle valeur, le nombre de colonnes soit à telle valeur. Et finalement, c'est assez simple à faire. Après, une fois que le truc est posé, euh, ça fonctionne. Et pas de réponse pour les tests unitaires. Je suis te tester. tester ah, C'est bon, c'est terminé pour nous. Eh ben merci beaucoup. Euh, voilà, on arrive à 17h. Je voulais montrer vite fait pour le, le slide. J'ai fait une adresse, une URL très, très simple. Donc, hop, j'essaie d'y revenir au début si vous voulez retrouver les slides. Hop, j'y arrive. Donc, c'est slides.com slash benoist, alors c'est benoist, b e n o i s t slash no-mq, comme nommé Media Queries slides.com slash benoist slash no-mq et vous aurez les slides. Merci beaucoup. Voilà, donc le lien pour la prochaine conférence vient d'être euh, partagé. N'hésitez pas à aussi à aller sur le join-in pour pouvoir euh, mettre euh, votre impression sur la conférence, c'est très important. Et je vous dis à plus tard. Au revoir. Merci. Au revoir.